Bonjour les amis, aujourd'hui on se promène dans les rues de Miami Beach et vous avez derrière moi une galerie d'art, oui, je suis je suis amateur d'art, j'adore ça. Et ici à Miami, j'ai découvert un artiste que je connaissais mais que je n'avais pas, pas attaché plus d'importance que ça. C'est l'artiste Brito qui fait des œuvres d'art absolument somptueuses. On est allé voir la galerie d'art. Et bon, bien entendu, c'est un grand, grand artiste qui coûte très, très cher. Et un peu plus loin, aujourd'hui, il y a le marché aux puces. Nous sommes sur le Lilcon Avenue. Vous voyez, il fait beau. Et un peu plus loin, j'ai découvert une petite œuvre d'art de Brito, ceci. Qui vaut dans la galerie d'art euh, une quarantaine d'euros. Et alors ce qui me fait plaisir, et ça c'est vraiment l'optimisme, l'optimisme c'est aussi se dire ben j'ose faire, c'est qu'en en fait il l'offrait pour 10 dollars et je me dis ben je vais négocier, je vais négocier pour 8 dollars et je l'ai eu pour 8 dollars. Et je suis hyper content parce que je, je repars avec une œuvre d'art de Brito pour 8 dollars alors que ça en vaut 40. Voilà, c'est vraiment génial. En plus, le mot me plaît beaucoup, il me correspond. Voilà, négocier, réussir, gagner, ça fait partie également du jeu de, de l'optimisme. C'est oser, oser demander. Quand on ne demande pas, on n'a rien. Et ça fait toujours plaisir, ça donne un sentiment, un bon sentiment de pouvoir gagner dans ces, dans ces, dans ces conditions-là. Voilà, on vous fait un peu profiter de ce soleil que nous avons aujourd'hui à Miami. Vous voyez, c'est beau panier. Je vous dis, simplifiez-vous la vie et soyez heureux. Ciao, ciao